Un jour le prince Uzèbe, un jour dedans Paris, s'en fut conduire, trois dames, vives le jour. <rire> j'ai quasiment l'impression de me retrouver un peu chez moi. Je, je, je, je rigolais, du fut un temps, en disant, j'ai quasiment mon lit ici, dans les, les classeurs là-bas, la collection et l'abri tiens, en deux tiroirs et demi. Deux de savoir de ces classeurs-là, c'est juste le papier, là. on parle pas du son. C'est les transcriptions, les documents, etc. fait que j'avais comme euh, quasiment euh, une résidence secondaire dans les archives. Mais ça, c'est il y a longtemps, ça, on parle des années... La collecte intensive dans les années 70, le traitement s'est fait dans les années 80, et euh, après, je suis parti euh, en Europe. Et puis... Et il y a une copine qui, a, qui arrive avec un disque, 33 tours, euh, 30 cm, euh, avec une vieille carte euh, de, de, de, de l'Amérique du Nord de 1550. Euh, ça, ça a marqué, Acadie et Québec, euh, documents d'enquête produit par les archives de folklore de l'Université Laval. Puis là, tu mets ça sur, sur le tourne tu t'écoutes ça, là t'es sur une autre planète, t'es pas dans la boîte à chansons, c'est pas du Raoul Roy, c'est euh, pas du Gilles Vigneault... Euh, puis là, tu dis « document d'enquête », ça veut dire qu'ils ont chanté, c'était dans leur cuisine qu'ils chantaient. Moi, qui m'intéressais à la chanson et aussi à la chanson de tradition orale à travers les modèles que j'en avais, là, je découvrais la même chose, mais dans un univers esthétique totalement différent. Puis le fait que c'était Université Laval, puis que là, j'étais au cégep, puis que je m'en allais à l'université, j'ai dit « wow, une belle place pour aller étudier ça, <rire> je vais aller étudier là-dedans ». Et voilà, j'ai fait une mineure en ethnographie traditionnelle, puis ensuite une maîtrise en tradition populaire, puis ensuite j'ai inscrit un doctorat là-dedans en France. J'ai mis le doigt dans un engrenage que j'imaginais pas nécessairement au départ, mais entrant ici dans, ce, dans le programme d'études canadiennes ethnographie traditionnelle, j'entrais dans une école scientifique basée sur l'ethnographie, sur le travail de terrain, le travail de collecte. Et puis, à un moment donné, quand est venu le temps de d'inscrire un sujet de maîtrise, ben, à partir d'un chanteur qui est Benoît Benoît, un chanteur qui était sur, justement sur ce disque Acadien québec chanteur totalement exceptionnel, euh, retrouver qu'est-ce qui pouvait rester du de, de, de, de répertoire du père chez les enfants, d'une part, et comment est-ce que les choses avaient ou pas évolué, est-ce que les caractéristiques s'étaient transmises, etc. Ça, c'était l'objet de mon mémoire de maîtrise. Au-delà de toutes les intentions scientifiques, c'est vraiment la passion et l'amour pour cette matière et pour les gens qui la portent. Parce que cette matière-là n'existe pas sans ces gens-là. Puis quand tu les as rencontrés, tu sais, quand tu es allé dans leur cuisine, dans leur salon, puis que tu as passé des heures, des jours, des semaines, euh, des mois à, à rencontrer des gens comme ça, c'est... voilà, ça, ça prend tout entier. Là. De cette époque, donc des quelques... des petites collectes d'étudiantes que j'avais faites à partir des années 71 jusqu'à la fin de tout le processus acadien, donc en 1979, euh, grosso modo, la collection boutillier d'Abris, c'est 4500 items. Euh, sans compter toutes les annexes, tous les écrits, toutes les transcriptions. Deux, on a dû rencontrer 200 personnes différentes sur les, euh, sur les, les 4 ou 5 années de, de collecte intensive. Les archives de folklore fondées par Luc Lacourcière en 1944, dans la foulée de la création d'une chaire de folklore à la Faculté des lettres. Ça, nous, ça remonte très loin. Et la courcière, euh, bon, était d'une école, les Américains diraient folkloristique, on dit ethnologie aujourd'hui, mais disons que classique, basé sur le travail de rassemblement et de catalogage des éléments de tradition. Pour les reconnaître, on a fait des catalogues. La conseillère travaillait pour le compte avec le catalogue de Arne et Thompson. Et puis pour la chanson, bien, il n'y en avait pas encore, mais on a commencé à rassembler les choses aux archives. Quand on retourne dans les années 20-30, Barbeau avait commencé à rassembler sa, sa propre documentation sur cylindres de cire et autres supports. Euh, qui craignait un peu pour l'avenir. La conserve crée les archives de folklore dans la logique de, cette, de ce fonds d'archives euh, à Ottawa pour faire la même chose avec ses collègues, collectes des gens qu'il contribué à former, parce qu'il était professeur maintenant, donc il y avait des gens qui ont étudié sous, sous sa direction et qui, ont, qui sont entrés dans le processus ethnographique. Et ce qu'on retrouve, ce sont justement des documents de nature diverse en, en termes physiques, à savoir du son, euh, de l'image euh, fixe ou de l'image animée, parce que sont arrivées les vidéos, le film, etc., des, du manuscrit, mais ça fait des centaines de milliers des documents, puis des centaines au pluriel. Juste la, la, la, la littérature orale ou les, les documents d'archives sonores qui ont été enregistrés d'abord sur euh, des disques, sur des bandes magnétiques qui étaient euh, pas, pas encore en polyester, après les bandes de polyester, ensuite éventuellement des DET, ça fait je ne sais pas combien... 100 000, 120 000 items. Là, si on voulait prendre, si on dit qu'une chanson est un item, un compte est un item, une interview peut être un item ou 50 items s'ils ont découpé une interview parce qu'on parle du mariage là, puis on parle, ensuite on parle du feu follet, ensuite on parle d'autre chose. Ça dépend de comment le collecteur a travaillé et euh, comment est-ce que ça a été traité après. Mais en tout cas, c'est une documentation mon monumentale, monstrueuse. À côté de ça, il y a l'ensemble des manuscrits, parce qu'il y a des cahiers manuscrits de chansons, il y a des documents manuscrits. Euh, ensuite, il y a tout le traitement écrit du, de l'oral, toutes les transcriptions quand c'est fait, euh, soit des transcriptions des textes euh, d'une chanson, d'un conte, euh, transcription d'interviews, euh, bref, il y a une documentation euh, écrite énorme. Et puis, euh, en termes iconographiques, je disais tout à l'heure, maintenant je ne sais pas combien de euh, dizaines ou de centaines de milliers de photos et de diapos et autres choses qui sont ici. Tout ça est documenté, c'est ça qui est intéressant d'un centre d'archives, c'est qu'une bande magnétique que, que tu trouves dans, en haut d'un grenier, ben, ça ne te dit strictement rien. Ici, ça a juste été analysé, identifié, repéré, fiché, avec des catalogues typologiques euh, qui ont été faits, ce qui fait que quand on cherche un document particulier, on a des instruments pour pouvoir le retrouver. C'est l'intérêt des archives. C'est monumental ce qu'on trouve ici, c'est incontournable aussi pour quiconque fait soit de la recherche ou soit... Éventuellement, une pratique raisonnée et euh, documentée de tradition orale. C'était une bergère, ses yeux fendions en pleurs. Sous ses vertes fugères, racontant son mal. Dis-moi, amant fidèle, qu'où es-je? Il m'a trahi, c'est mon malheur de m'avoir fait mourir. Première mission à Trakadi, j'avais rencontré Hilaire Benoît, le fils, de, fils aîné de Benoît-Benoît, lequel Ben Benoît était un des chanteurs sur le disque et Québec. Et une chanson de son père m'avait beaucoup frappé. C'est une chanson qui, elle, ne raconte strictement rien que la, la, la, la, la plainte triste d'une bergère euh, euh, abandonnée par son amant, puis qui se plaint d'être abandonnée par son amant. Je demandais à Hilaire s'il la savait. Ben, Hilaire la savait, donc j'avais l'enregistrement de Ben, et j'ai eu, donc, en parallèle, l'enregistrement de Hilaire, du fils, ce qui m'a permis de faire une petite comparaison structurelle entre les deux versions. Si on voulait chercher ouais. un des enregistrements, comment on procéderait? On arrive aux archives? Comment on procède? Tu sais pas qui chante, tu sais pas quoi, c'est euh, pas nécessairement évident. Le premier, la, la, la clé d'entrée, la première, c'est ça. Pour les contes, il existait un catalogue, le catalogue Arne-Thompson, catalogue internationalement utilisé. Il n'y avait aucun problème. La chanson n'avait pas de catalogue. Conrad a été embauché ici aux archives de folklore pour justement organiser, cataloguer le fond de chansons qui n'était pas classable comme le fond de contes l'était. Puis la chanson dont je viens de, de vous chanter à un couplet, elle s'appelle « Dans le catalogue à Conrad, la bergère en pleurs dans un lieu solitaire ». Il a donné ce titre-là. J'aime bien les titres à Conrad, des fois c'est poétique. <rire> voilà. Alors, « La bergère en pleurs dans un lieu solitaire euh, », il lui a donné la cote F23. Je vais regarder qu ce qu'il y a dans, dans deux F23. Alors voilà, elle est ici. Et puis, euh, là, il y a euh, les références à chacune des versions repérées, identifiées, recensées par Conrad dans le travail de catalogage. Alors, par exemple, collection Luc la Courcière chantée par Benoît Benoît. Tiens donc, <rire> c'était ma version de départ. Après, on a une version de Carmen Roy. On a une, collection, une version de la collection de La Courcière en lot de binière. Euh, ah ben tiens, c'est amusant parce que la mienne n'est pas dedans. Mais c'est pas grave. Moi, je euh, dois... Ça nous pousse à chercher d'une autre façon. Oui, ben là, oui, on va chercher d'une autre façon. Donc, on a la bergère en pleurs. Voilà, elle est ici. On va sortir les fiches pour les regarder. Alors, ça ici, c'est l'état la... actuel des versions de la bergère en pleurs recensées au-delà du catalogue imprimé. Et là, c'est là qu'on voit que, par exemple... Voilà, il y a une collection, euh, Boutillier labri numéro 2006, une collection Boutillier labri numéro 1402, une collection... <rire> C'est quoi? C'est où? C'est quoi? C'est qui? C'est quand? Voilà, on a... Et qui a collecté? Donc, la, la, la version que je vous ai chantée, le numéro 138 de la, de la collection Boutillier labri est donc sur le disque compact 995. Le numéro, on a dit 138. C'est une bagelle, ses yeux condaissent temple, sous ses vateurs où j'aime très contre son malheur, dis-moi fidèle je m'en de venir, tu m'as trahi, et mon malheur, et moi je vois.